Voilà, donc, euh, est-ce que vous m'entendez bien Normalement, ça doit bien fonctionner. J'ai fait des tests juste avant. Euh, donc, merci d'être euh, présent ce soir. J'ai décidé, moi aussi, d'apporter un petit peu ma pierre à l'édifice. Voilà, on y est, on est confiné. on est en état de guerre, on a, euh, la plupart d'entre nous, si pas tous, nous avons entendu euh, le président de la République parler. Euh, ce soir, je n'ai pas envie de polémiquer sur « à tort ou pas tort euh, ». La seule chose que je veux, que je veux partager avec vous euh, ce soir, c'est une observation. C'est que, euh, merci Luc pour, pour ton retour, l'observation qui, euh, qui est une, quelque part une, une, un triste constat, c'est que l'homme avec un grand H ne change pas et que l'homme au fil des siècles et au fil des millénaires reste le même. Et euh, une, il a beau être plus, plus intelligent, plus... Euh, plus cultivé, il n'en est pas moins que les émotions primaires sont les mêmes depuis des millénaires et quand les gens ont peur eh bien ils réagissent comme on l'a vu ces 2-3 derniers jours. Alors j'en profite pour, pour saluer tous ceux qui sont là je vois que vous êtes quand même assez nombreux, si le compteur est assez précis on est déjà plus de 40 personnes à être présents donc moi ça me fait vraiment plaisir de vous avoir là donc euh, Julien reste pas assis trop longtemps la pe... <rire> Merci Julien Ça ne marchera pas, je, je, je, je suis vacciné Julien Alors ça c'est une petite blague interne Julien a fait partie d'une des promos de mon école de conférenciers Et il y avait une petite blague interne Qui disait « Sais-tu pourquoi les pingouins ne respirent pas par leur derrière ?» Voilà, j'arrêterai là euh, Il y a Maman qui est là Bonjour Maman, ça me fait plaisir de te voir Et euh, tous les autres Donc je ne vais pas commencer à vous saluer tous Autrement on va passer un quart d'heure à, à vous saluer Donc... Euh... Mon premier constat, c'est effectivement de, de, de se souvenir et d'observer que, que l'homme est le même depuis des millénaires et ce n'est pas parce que nous avons plus de science et nous sommes plus érudits qu'il y a mille ans que nos émotions primaires changent. Et on constate que dans la peur, l'homme est capable du pire comme du meilleur. Donc je vais un petit peu passer... En revue, le pire comme le meilleur, ben, le pire ben, c'est bien simple, c'est que euh, chacun pense à sa pomme, euh, chacun euh, passe euh, et ne pense qu'à qu soi, et c'est l'instinct de survie, euh, faut-il se fâcher, s'offusquer ou pas, euh, chacun d'entre nous euh, voit euh, midi à sa porte, mais euh, ce qui est certain c'est qu'effectivement il y a des comportements qui ont indigné beaucoup de Français, et si on, on regarde autour de nous, tout le monde est indigné, et je me demande qui sont dans les supermarchés en train de les dévaliser. Ils ne sont peut-être pas sur les réseaux sociaux, parce que tout le monde est indigné, tout le monde est d'accord pour dire que c'est scandaleux. Et euh, en fait, les magasins sont toujours aussi pleins. Donc, euh, entre ce que tout le monde pense, sait et faire, et faire donc, il y a déjà aussi euh, euh, des, des grandes différences. Euh, quand l'homme a peur, quand l'être humain a peur... Euh, il n'est plus dans le contrôle et quand il ne le maîtrise plus, et eh bien effectivement, c'est là où on voit ses vraies caractéristiques euh, relever euh, et apparaître. Alors, bien entendu, outre l'instinct de survie qui fait que ça prend le dessus et qu'on n'est plus, euh, plus apte à faire preuve, en tout cas, la plupart euh, des, des êtres humains ne sont plus capables de faire preuve d'esprit de, rationnel parce que l'instinct de survie prend le dessus on arrive à des scènes euh, abracadabresques et euh, parfois stupéfiantes, comme on l'a pu voir euh, dernièrement, comme on l'a pu encore le voir aujourd'hui. Euh, indignant, oui. Euh, J'entends et je vois des commentaires passés. Vous vous rendez compte, si on était en 39, ce qui se passerait eh bien, Il se passerait exactement la même chose. C'est ça le truc. Et, euh, et, euh, et même si on connaît l'histoire, l'être humain a besoin de survivre et, euh, et réagit comme ça. Euh, moi, quand je suis allé au centre commercial et que j'ai vu effectivement qu'il y avait une queue jusqu'à l'extérieur pour faire les courses, Mais je me suis fait demi-tour et j'ai gardé mon sang-froid et je me suis dit que de toute façon les magasins allaient être achalandés puisque les différents dirigeants des grandes, des grandes chaînes ont stipulé que les stocks étaient là. Ce n'est pas une pénurie de nourriture, il n'y a même pas de pénurie d'essence, même mieux le carburant, le, le prix du baril euh, baisse. Donc, euh, oh, calmez-vous, calmons-nous, voilà, c'est euh, le premier jour et c'est pareil pour tout le monde, quand c'est les premières fois, c'est toujours assez flippant, on fait face à quelque chose qui est inédit, qui est inconnu, euh, et ça fout effectivement les jetons. Et ceci me rappelle, j'ai d'ailleurs ressorti euh, ces livres pour, pour, pour, pour l'occasion, j'ai lu il y, a, il y a très longtemps de cela, ce livre de Gustave Lebon, euh, Psychologie des foules, et c'est vraiment très très intéressant... Euh, c'est un livre qui a été écrit par Gustave Lebon et qui est une référence encore aujourd'hui en termes de psychologie euh, sociale et psychologie des foules euh, On lit dans ce livre qui n'est pas bien épais mais pourtant extrêmement intéressant Bon alors il n'est pas épais mais effectivement c'est écrit très petit hein. euh, Mais ce livre qui a été écrit donc, par Gustave Lebon je l'ai dit euh, en 1895 euh, est étonnamment extrêmement moderne Ou en tout cas nous donne l'impression qu'il a été écrit euh, ben, euh, cette dernière décennie et Encore une preuve que l'être humain ne change pas dans ses comportements et dans ses émotions et euh, on constate que euh, pris dans une masse euh, euh, qu'on appelle les foules, eh l'être humain perd tout esprit rationnel et commence à faire un petit peu euh, n'importe quoi et c'est vraiment, euh, vraiment très intéressant euh, que les idées, les raisonnements et les imaginations, l'imagination des uns et des autres peut partir complètement en jus de chaussette euh, et c'est ce qui fait qu'on a eu ces, euh, ces réactions dernièrement. Gustave Lebon, euh, très intéressant à lire pour comprendre ce qui s'est passé, euh, pour comprendre un petit peu et comprendre un petit peu les êtres humains. Et euh, ce livre qui est aussi une Bible, qui n'est pas bien gros, mais qui est, qui est, qui est constitué. Euh, non, il y a encore des notes, que je, je prends des notes régulièrement dans ce bouquin-là pour, pour comprendre un petit peu euh, propaganda, comment manipuler l'opinion en démocratie. Alors attention, attention, avant de me faire accuser de conspirationnisme, je ne suis pas en train de dire que nous sommes manipulés. Non, non, non, non. Je suis en train de vous dire qu'il y a des livres qui nous permettent de comprendre ce qui se passe dans les médias et comment la, la communication passe et comment nous, nous pouvons nous influencer mutuellement et comment les médias nous influencent, comment même la politique influence. D'ailleurs, ce livre parle euh, de, de comment la publicité a un impact sur nous et on ne peut pas euh, s'y si, euh, si soustraire de toute façon parce que cela nous entoure. Mais euh, ces deux bouquins, euh, dans la situation actuelle dans laquelle nous nous trouvons, nous permettent de mieux comprendre ce qui se passe en en termes de communication et en termes de réaction face à ces, à ces problèmes. Voilà, donc je ne vais pas faire les résumés de ces livres, on aura peut-être l'occasion d'en parler, puisque nous sommes confinés, on n'a plus que ça à faire. Euh, donc, jour 1 de confinement, je pense que pour la plupart d'entre vous, ça s'est bien passé. Euh, ce que j'avais envie de parler avec vous, ce que je partage avec vous, c'est vous apporter un regard optimiste sur ce qui se passe. Euh, et puis faire quelques petits réglages et quelques mises au point. Il euh, y, y a beaucoup de gens qui m'ont interpellé sur LinkedIn, sur Facebook, euh, par texto, euh, un, petit peu, euh, un petit peu provocateur. « Alors, toi l'optimiste, alors, tu viens, tu as des solutions Non, euh, <rire> ça, ça me fait bien rire. Vous savez, euh, comme si les optimistes avaient une baguette magique pour instantanément trouver une solution et une réponse à tout. Et euh, cette idée est complètement fausse de l'optimisme. Les optimistes n'ont pas de solution immédiate face à un problème. Les optimistes, comme les pessimistes, euh, euh, sont, euh, sont sujets à des filtres ces filtres c'est comme des lunettes roses pour l'optimiste et noires pour le pessimiste euh, mais la réalité reste la même donc euh, ce n'est pas parce qu'on est optimiste qu'on est au-dessus de toutes les émotions euh, que nous avons tous. On est sidéré comme les autres, on est stupéfait comme tout le monde, on est déçu comme la plupart d'entre vous, on est en colère comme euh, certains d'entre vous. Donc l'optimisme n'est pas un bouclier qui nous empêche d'être en colère. D'ailleurs, il serait malsain de ne pas être en colère. Il serait malsain de se dire « ouais, ça va ». Non, non, c est, c est... les optimistes passent par ces phases de doute, de peur, de crainte, euh, de questionnement. Euh, voilà, et comme tout le monde, les optimistes se disent merde, on va avoir affaire à quoi La situation est inédite, et euh, le temps doit aussi faire son œuvre. Et ça aussi, c'est un élément dont il faut prendre en compte, euh, mes chers amis. C'est ne soyez pas, ne vous précipitez pas. Alors après la stupéfaction vient le temps de réflexion, voilà, nous y sommes, c'est le premier jour de confinement, moi je suis resté toute la journée à l'extérieur, j'ai juste, avant ce live, j'ai pris le temps de sortir les poubelles, j'ai aujourd'hui ouvert les fenêtres pour aérer la maison, j'avais mon fils avec moi, euh, voilà, et c'est effectivement assez compliqué de, de, de savoir ce qu'on fait. D'où m'est venue l'idée de faire un live par jour pour partager avec vous euh, ma vie de confiné, et puis partager avec vous ce que j'aurais observé sur Internet, les publications, ce qui se dit à la télévision, dans les médias, et vous faire un retour positif et optimiste de ce que ce confinement a pour conséquence sur nous, sur nous Français, sur nous individuellement, sur nous Européens, mais également à l'échelle mondiale, parce que j'en suis convaincu, euh, il y aura un après-coronavirus, euh, et il y aura des comportements qui auront changé. Et parmi ces comportements, je voulais en parler avec, avec vous ce soir, c'est effectivement le télétravail. Voilà, donc c'est dingue que, que, que ce soit toujours dans l'adversité, que l'on soit obligé d'être de, de, presque forcé d'appliquer des choses que l'on sait depuis des années. Le télétravail, moi, je le connais depuis plus de 20, non pas plus d'un temps, j'exagère, depuis, euh, on est en 2020, depuis 19 ans, euh, si certains d'entre vous ne le savent pas, moi j'ai habité pendant une douzaine d'années en Hollande. Et quand j'ai quitté la Hollande suite à un burn-out pour recommencer ma vie ici en France, dans le sud de la France, il y a maintenant 19 ans, j'avais le bonheur de préserver mon emploi. Donc j'étais cadre commercial et mon patron ne voulant pas me perdre, c'était d'ailleurs... C'était d'ailleurs une belle aubaine pour moi, J'avais pas de travail, de nouvel emploi à chercher. et eh bien, il y a déjà 19 ans, alors qu'en Hollande, nous étions déjà à la DSL, je suis arrivé en France, <rire> grosse claque, on était encore sur le vieux bon modem sur le téléphone. Et heureusement, on n'avait pas besoin de beaucoup de bandes passantes pour, pouvoir, pour, pour, pour faire en sorte que je me connecte sur les réseaux de l'entreprise en Hollande. Donc le télétravail, le télétravail, il y a 19 ans, j'en ai déjà fait. Euh, et puis maintenant, étant indépendant depuis plusieurs années, forcément je travaille à la maison et je voulais partager euh, avec chacun d'entre vous euh, quelques, quelques astuces, quelques idées. Quelques, quelques avertissements également sur le télétravail parce que euh, si dans un premier temps ça peut faire peur ou effectivement encourager, vous dire « Ouais, chouette, je bosse à la maison », ça va être génial. Si effectivement c'est génial, il y a plusieurs pièges dans lesquels il ne faut pas tomber et il y a aussi plusieurs choses à laquelle il faut penser. Et je vais venir avec mon expérience. J'ai euh, préparé ce live en prenant la peine également de, de faire quelques recherches sur Internet sur euh, ce qui se passe dit encore aujourd'hui sur le télétravail pour pouvoir vous offrir un live qui, qui soit également cohérent par rapport à ce qui se fait aujourd'hui et ce qui est faisable aujourd'hui. Euh, je vais tout d'abord te donner les avantages du télétravail, c'est tout simplement ben voilà, que tu travailles de chez toi. Et effectivement, de pouvoir travailler chez soi, eh bien, ça favorise le mieux-être, ça limite le stress. Attention, j'en parlerai tout à l'heure parce qu'il y a aussi un revers et un danger. Le stress, ce n'est pas parce que tu travailles chez toi que tu n'es pas sujet au burn-out ou au stress. J'en parlerai dans quelques secondes. Euh, alors, ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que euh, les gens qui euh, sont en télétravail euh, sont moins absents que les autres. Donc le présentéisme euh, est, est favorisé euh, et puis la performance est, est augmentée. Et pourquoi euh, en revanche, pour que ça fonctionne, euh, avant d'arriver au pourquoi, pour que ça fonctionne, cela demande bien entendu de la discipline. Euh, ce n'est pas parce que tu es chez toi que tu es en vacances, n'oublie pas que tu es payé. Il euh, y a ton patron qui euh, t'attend au tournant, il attend des résultats. Moi, l'avantage que j'avais, euh, c'est qu'effectivement, quand on a affaire à du télétravail, il y a un mot qui est bien commun entre l'employeur et le salarié, c'est le mot « confiance euh, ». Alors là, il y a encore, encore d'autres euh, études scientifiques qui démontrent que la confiance augmente, la productivité, et quand un salarié sait qu'il a la confiance de son patron, eh bien, fera au moins tout, ou en tout cas le maximum, pour, euh, pour euh, rester digne de cette confiance. Donc ça, c'est vraiment un atout. Et pour les, les employeurs, important à savoir, c'est que si vous, vous donnez votre confiance à vos salariés, eh bien, si votre salarié est normalement constitué, on ne parle pas des, des, des caractères un petit peu toxiques, mais si, votre, si vos salariés sont normalement constitués, eh bien, ils vont tout faire pour rester digne de cette confiance et donc, vous renvoyer la balle et faire en sorte que, que, que le travail soit fait le plus correctement possible. Le fait de travailler chez soi, chez soi euh, augmente la productivité parce qu'effectivement, eh bien, il y a quand on peut bien entendu croire que nous avons des sources de distraction, comme la télévision, ou les livres, ou le téléphone, ou les voisins, on a plutôt tendance à mieux travailler et être plus performant dans le travail. Euh, moi je me souviens que euh, je bossais beaucoup plus de chez moi qu'au bureau, parce qu'au bureau, ben, s'il y a l'aspect social qui est très important, c'est qu'on a plutôt tendance à, à discuter avec nos collègues, que ce soit à la machine, à café ou ailleurs, où on passe beaucoup de temps à faire des réunions qui au fond, on le sait tous, ne servent strictement à rien, euh, donc dans ce sens, le fait de travailler chez, chez soi euh, est plutôt très intéressant. Cela demande de la discipline parce que, bien entendu, si tu penses que du télétravail, c'est quelque part euh, beaucoup de liberté, si ça en est quelque part, euh, ça ne l'est pas exactement parce que, n'oublie pas que tu es payé pour travailler 8 heures par jour, normalement, hein, sauf si tu as à ans à toi de voir, tu es payé en tout cas avec ton contrat. Et comme je le disais tout à l'heure, si tu ne réalises pas ce que tu dois réaliser, ton patron va vite te retoquer et l'histoire sera vite finie. Euh, les dangers du télétravail, c'est de ne pas faire preuve de discipline et qu'on a plutôt tendance à ne plus regarder les heures. Parce que, comme d'un côté tu sens que tu as cette liberté supplémentaire, tu vas te sentir redevable face à ton employeur et tu vas avoir tendance à vouloir compenser les heures que tu n'as pas travaillées en travaillant plus longtemps, c'est tellement plus facile de partir du boulot à 5 heures que de quitter... Son emplacement de travail à 17h était plutôt là encore à 18h, 18h30. Tu réponds plutôt au téléphone encore à 20h. Les clients commencent à savoir que tu travailles de chez toi. Et là s'installe alors un cercle vicieux. Et là est le, le, le travers du télétravail qui n'est pas encadré par de la discipline. C'est que si tu ne t'accordes pas des heures de travail bien fixe et que ce soit clair pour tes clients tu vas avoir des clients qui vont t'appeler à 19h30 à 20h30 à 21h et ça m'est même arrivé à 23h parce que le client se dit de toute façon tu es chez toi tu bosses de chez toi euh, donc il va falloir aussi que tu apprennes à t'éduquer mais également à éduquer ta clientèle ou tes relations euh, sur ce télétravail ce n'est pas parce que tu es chez toi que tu travailles de façon infinie et indéfinie donc pour ce faire pour t'aider à avoir plus de discipline il est important de respecter plusieurs choses. Et à nouveau, ça, c'est propre à, à mon expérience. Au départ, je me souviens que le télétravail, c'était la fête. Et euh, les premiers jours, je bossais en pyjama. Voilà, je ne m'habillais pas. Euh, voilà, je suis chez moi, j'étais en caleçon. Euh, de toute façon, on ne me voit pas. Je décrochais le téléphone. Alors ça, c'est kiffant. Hein c'est kiffant parce que c'est quelque part aussi un fantasme. Cette imagine d'aller bosser en caleçon. Quoi, en caleçon et charentaise, euh, voilà, c'est super méga kiffant, surtout l'été, voilà, t'es es là. Sauf que j'ai vite remarqué que euh, si on dit que l'habit ne fait pas le moine, l'habit a bien un impact psychologique sur ton état d'esprit et ton attitude. Je me suis vite rendu compte que je n'avais pas le bon état d'esprit pour pouvoir travailler. Donc la première chose à faire, c'est que euh, quand tu travailles de chez toi, c'est s'habiller. Habille-toi. Habille-toi, si tu es un homme, rase-toi, si tu es une femme, fais-toi belle. Alors, euh, bien entendu, je ne te dis pas de te maquiller comme tu... Mais vraiment, mets-toi en condition de travail comme si tu sortais. Et euh, au, au niveau cérébral, tu vas te mettre dans un automatisme qui va faire que déjà ton cerveau va se mettre en mode travail et non pas en mode peinard, euh, les doigts de pieds écartés avec euh, euh, le petit cocktail à côté de ta table. Et la piscine qui coule là-bas derrière, euh, non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, vraiment, mon premier conseil, c'est habille-toi, tu es au travail et le fait de t'habiller, d'ailleurs, tu l'as peut-être déjà remarqué, en fonction des vêtements que tu te mets, ta démarche même change. Euh, change. Donc, euh, c'est vraiment très important. Les horaires, donc respecte tes horaires, euh, respecte également ta tenue vestimentaire et aussi très important dédie un endroit bien spécifique pour pouvoir travailler qui sera l'endroit de bureau pour éviter d'être alors ici bien entendu je suis dans le salon ce qu'il faut savoir c'est que bien entendu si tu, sais, si tu me suis depuis longtemps tu sais que depuis deux ans j'ai un fils mais avant d'avoir mon fils et eh bien la chambre dans laquelle il est maintenant et eh bien c'était mon bureau et mon bureau c'était vraiment mon univers de travail dans lequel j'avais tout ce qui avait attrait à mon, à mon job et quand je rentrais dans ce bureau, eh j'étais vraiment littéralement au travail. J'avais à l'époque mon fax, j'avais mes deux téléphones, euh, j'avais mon ordinateur et tout ce dont j'avais besoin pour travailler. Donc euh, quand bébé est arrivé, eh bien, je me suis recréé cet environnement de travail. Si bien entendu ici c'est dans le salon parce qu'il me manque de pièces euh, ici, euh, je me suis recréé cet environnement et je sais qu'en venant ici, je travaille, cet ordinateur est sur un socle, ce n'est pas sur le canapé, même si effectivement personne ne t'empêche de travailler sur le canapé, mais euh, consacre un endroit bien spécifique, dédié vraiment à, à ton travail, pour que ce soit psychologiquement comme pour tes vêtements, pour que tu te mettes vraiment dans un état d'esprit de travail et non pas de vacances. Euh, donc ça c'est vraiment très très important. Euh, ensuite, les avantages que tu vas avoir du télétravail, bien entendu, c'est que tu travailles de chez toi, donc tu vas, euh, tu vas déjà économiser sur le temps de trajet. Hein. Si certains d'entre vous vous avez une heure de trajet, et eh bien là, tu as cinq minutes de trajet entre ton lit et ton bureau, euh, et c'est vraiment absolument, absolument fabuleux de pouvoir vivre ça. Euh, tu, tu, tu vas gagner toi-même en responsabilité parce que toi-même, tu vas faire preuve de, de responsabilité. Je le disais tout à l'heure, euh, euh, la confiance que tu as de ton patron sous-entend aussi une responsabilité et tu vas essayer de pouvoir euh, être euh, digne de cette responsabilité. Vraiment, c'est vraiment très très important. Et puis, je parlais tout à l'heure d'une diminution de, de stress. Euh, alors, bien entendu, travailler chez soi, c'est absolument euh, fabuleux mais tu peux néanmoins avoir la boule au ventre si tu t'y prends mal, si effectivement tu travailles trop, si tu fais trop de... Euh, trop de. Attends, je, je vois un commentaire ici, l'homme a surtout évolué dans sa bêtise. Non, l'homme n'a pas évolué dans sa bêtise, il est toujours aussi bête. Euh, quand il a peur, euh, il est désinhibé de, de, de, de tout esprit rationnel. Euh, l'homme n'a pas évolué dans sa bêtise. Non, il, a, il, a, il a toujours été pareil qu'il est aujourd'hui. Euh, donc je reviens euh, sur le stress qu'on peut avoir au travail, c'est qu'effectivement, si tu ne t'organises pas, si tu n'es pas, euh, si pas structuré, si tu n'es pas discipliné, euh, si tu pars dans tous les sens, si tu passes plus de temps à regarder Netflix que travailler, euh, tu vas avoir une pression qui va augmenter, c'est-à-dire tu vas avoir des clients qui vont devenir insatisfaits, tu vas avoir un patron qui va effectivement te demander des comptes. Euh, tu peux très bien te faire un burn-out, même en travaillant à la maison, si tu n'es pas euh, vigilant par rapport à ça. Donc c'est vraiment... Très, très important, cette discipline. Euh, et il faut vraiment que tu, que tu le respectes. Donc, euh, habille-toi, euh, crée-toi un espace de travail, euh, et crée de la discipline avec un planning et avec des horaires euh, souple, certes, bien entendu, il n'y a pas de souci, et tu peux estimer euh, est -ce y a, en tout cas c'était mon mode de fonctionnement j'avais un sentiment de gratitude pour mon, pour mon boss parce que j'avais déjà il y a 19 ans, hein, tu imagines bien qu'il y a 19 ans c'était encore totalement inconnu en France euh, je me sentais privilégié de pouvoir travailler de la maison et face à ce privilège je me donnais encore plus pour pouvoir être digne de ce privilège, mais ça demande de la discipline et un planning vraiment, vraiment très très carré euh, là, alors le, le revers de la médaille à nouveau Donc là à nouveau le, le point négatif C'est effectivement que tu perds quelque peu Le lien social que tu pouvais avoir Ou avoir entretenu avec tes collègues Et ça c'est un, un, un travers Qui peut effectivement te poser euh, Te porter préjudice Pour la bonne et simple raison c'est qu'on a plutôt Tendance à rester chez soi Enfermé et on ne sort plus Et ta vie sociale En prend un coup parce que euh, Ce n'est pas parce que tu es chez toi que tout va mieux que tu es moins fatigué, tu as dépensé autant d'énergie, voire plus à travailler, tu as eu autant d'appels téléphoniques, tu as dû créer autant de devis, prendre autant de commandes, donc en termes de fatigue intellectuelle, voire même physique, euh, tu es autant fatigué, donc quand tu termines ta journée, tu es crevé comme si, comme si tu avais été au boulot, certes tu n'as plus les voyages, euh, les voyages, les va-et-vient, mais en termes de de travail euh, tu vas faire autant de travail tu seras crevé et bien comme pour ton travail et bien quand on aura fini ta journée de travail de chez toi mais ben, tu auras peut-être pas toujours envie d'aller sortir et c'est là où tu prends le risque de te Voilà, c'est très difficile je savais que j'allais trébucher là dessus hein, de te désocialiser. d'où l'importance de garder le contact avec tes collègues au téléphone euh, le plus souvent possible au téléphone parce que effectivement on était rentré dans une dans un automatisme c'est que comme on était à distance, moi j'étais donc à, euh, que je raconte pas de bêtises, donc 1400 km de la maison mère et on communiquait énormément par email. Donc forcément, il n'y a même plus de lien téléphonique, il n'y a plus de lien euh, auditif. Euh, donc tu te désocialises et ça peut effectivement avoir un impact sur euh, comment toi tu vas te sentir et ça peut créer effectivement un stress euh, et je me suis moi-même surpris de ne plus sortir de chez moi pendant parfois une semaine entière et ça en revanche pour ton équilibre c'est plutôt mauvais donc continue à voir tes amis, à parler avec tes collègues, à les appeler alors aujourd'hui on a quelque chose qu'on n'avait pas à l'époque c'est effectivement de la visio comme on a maintenant hein, se faire des visioconférences que ce soit par Zoom, par Skype, entreprise ou par d'autres moyens ou les lundis matins, il y a des entreprises qui exigent que tous les salariés soient au moins là le lundi matin pour les réunions commerciales par exemple. Mais le danger que l'on a de travailler de chez soi et que de chez soi, c'est de perdre tous les liens sociaux avec notre environnement. Et ça, c'est important. Et pour ton équilibre, tu dois vraiment, vraiment être attentif à ça. Alors, avant de passer à reste, je vais regarder s'il y a des choses qui ont été dites. Euh, donc, euh, voilà, 2h du matin, oui, voilà. Euh, des tra transports, je suis en train de remonter voilà, euh, mon père a commencé à pratiquer le télétravail avec ma marraine en 1986 et sans internet oui, ben oui, parce qu'il y avait déjà le télétravail aujourd'hui avec internet ça facilite mais à l'époque avec un téléphone euh, ça, ça suffisait euh, déjà le télétravail, entendons-nous bien hein, c'est de, de, de travailler à distance donc je travaille de chez toi, aujourd'hui internet permet effectivement d'être beaucoup plus euh, fonctionnel et moi euh, et comme aujourd'hui d'ailleurs tu peux te connecter comme si étais au bureau c'était fabuleux euh, bon point, donc du coup, je ne sais pas sur quoi est le bon point, dit Olivier, euh, c'est pas grave, donc si c'est bon point, on ne va pas revenir là-dessus. Euh, voilà, et Alice nous dit, Dan Ariely, effectivement, sur l'irrationalité, effectivement, c'est très intéressant, Alice, euh, de, de, de, de le stipuler. Euh, on fait samedi les courses, voilà, d'accord, bon, la... Voilà, donc euh, le fait d'avoir remonté, j'ai perdu un petit peu le fil de, du début de, mon, de, de ma conversation. Mais voilà, donc je voulais être sûr de ne rien rater parce que l'avantage du live, c'est pouvoir effectivement euh, interagir avec vous en parlant d'interactivité. Ça me permet effectivement de, de mettre en avant encore un autre avantage euh, de, de cette situation euh, inédite. C'est qu'on se rend compte qu'au fond, on est chacun chez soi et... On peut être reconnaissant que ça arrive aujourd'hui en 2020 et non pas en 1986 parce qu'en 2020 on a cet avantage fabuleux, c'est de pouvoir se voir, de pouvoir être connecté, d'avoir une fenêtre sur le monde extraordinaire, de pouvoir se parler et c'est quelque chose qui, qui m'énerve un petit peu quand on dit que Internet est un monde virtuel. Non, je suis désolé, Internet n'est pas un monde virtuel, c'est un monde réel, ce n'est pas parce qu'on ne se touche pas. C'est un monde virtuel, ce n'est pas moins virtuel que d'être au téléphone. Il y a des gens qui disent Je préfère être au téléphone que d'être sur Skype. Non, c'est parce que c'est un, un mode de fonctionnement, c'est une habitude. Le téléphone est autant virtuel qu'internet. Si pour toi ne pas être avec les gens c'est virtuel, le téléphone l'est autant. Euh, alors que euh, on les voit derrière un écran, derrière un clavier, il y a des gens, il y a des réactions comme on le voit maintenant en live. Donc, non, pour moi, ce n'est pas virtuel, c'est numérique mais pas virtuel. Et souvent, quand on dit virtuel, c'est que c'est pas palpable. Mais pour moi, de vous voir là, écrire, c'est palpable. De voir vos réactions, c'est palpable. Donc, euh, moi, j'en profite justement pour, pour remettre les choses à leur place. Euh, nous vivons dans un monde où... C'est numérisé, mais nous avons une présence numérique et bien physique de chacun d'entre vous. Vous êtes bien en train de m'écouter. Je vois qu'en ce moment, euh, j'ai toujours une vingtaine de personnes. Bon, ça tombe bien, j'ai commencé avec 50, j'en termine avec 22. Bon, c'est pas grave, c'est normal, il y a toujours au début les gens qui viennent me voir, puis qui ne me trouvent pas intéressant ou qui ont d'autres choses à faire. C'est pas un souci, ça. Mais vous êtes déjà encore au moins une vingtaine de personnes là. On est donc une vingtaine de personnes à être réunies là-dessus, euh, sur ce sujet. Euh, donc non, ce n'est pas virtuel. C'est tout simplement réel, vous êtes là. Donc, euh, pour moi, Internet n'a rien de virtuel. Allez, je reviens, euh, je reviens sur, euh, sur le télétravail. Euh, euh, oui, ce qui est important aussi, c'est, euh, et c'est en lien avec ce que j'ai dit il y a quelques minutes, c'est faites attention également de séparer votre vie privée de votre vie professionnelle. Et à un moment donné, quand vous allez avoir une routine en télétravail, vous allez voir que l'un dans l'autre vont s'imbriquer. Mais avant que ça ne s'imbrique et que vous créez une joyeuse routine, parce que ça devient une joyeuse routine, euh, ça peut devenir un fameux merdier euh, avant de trouver cette routine. Avant de trouver n'importe quelle routine pour n'importe quel sujet, on teste, on ajuste, on va parfois dans l'extrême dans l'un, dans l'extrême dans l'autre, euh on va abuser de l'un, on va tester. Il y a un petit peu comme un ado ou un enfant qui va tester ses parents pour voir quelles sont les limites. Pareil, quand vous allez commencer le télétravail, vous allez tester un petit peu les limites du télétravail. Après, il faut vite revenir à la raison et trouver un équilibre. Mais l'équilibre vie privée et vie professionnelle est vraiment très, très importante. Euh, là, heureusement, j'ai bébé qui est au lit, mais bon, normalement, dans la journée, tout à l'heure, j'ai fait un coaching en live avec Sandra pour l'école de conférenciers. Ben, J'avais bébé derrière. Heureusement, il était calme parce que j'ai un fils qui est heureusement très, très calme, comme son père. Euh... <rire> Donc voilà, c'est euh, important de pouvoir scinder euh, la vie privée de euh, la vie professionnelle avant d'avoir une routine. À nouveau, tout ceci est nouveau. Ça peut vous paraître assez, assez surprenant, mais euh, c'est vraiment très important. Stéphanie nous dit... La question qui se pose, c'est celle de la législation du télétravail salarié qui n'est pas forcément satisfaisante aujourd'hui. Alors Stéphanie, merci de, euh, de motiver ce que tu dis, parce que législation de quoi euh, Qu'est-ce qui te manque euh, dans la législation pour que ce soit satisfaisant aujourd'hui euh, Aujourd'hui, euh, ce qu'on a à notre, en notre, euh, à notre possession est déjà en termes de télétravail satisfaisant. Donc j'aimerais Stéphanie, pour que, pour, pour que ce live soit constructif, que tu me dises ce qu'il manque pour que pour toi ce soit satisfaisant, parce que selon moi les ingrédients sont présents pour que ça le soit. <rire> Ensuite, autre point très important pour que ton télétravail ait vraiment du sens, euh, c'est euh, de, de respecter des horaires et de t'accorder des pauses. Euh, alors, moi, je fais partie de ces gens qui sont plutôt travailleux man. Quand je suis la tête dans le guidon dans quelque chose, j'ai cette fâcheuse manie et ça peut vraiment porter préjudice euh, de bosser et la tête dans le guidon et de ne pas voir les heures passer et sans m'en rendre compte, même avoir passé l'heure du déjeuner et il est 15 heures, j'ai pas déjeuné, j'ai pas pris de pause, j'ai bossé. Euh, et, et la question n'est pas de savoir si euh, cette, euh, euh, comment dire. Du plaisir, parce que oui, forcément, moi, je fais partie de ces gens qui ont toujours réussi à créer un environnement euh, qui a fait que j'avais toujours beaucoup de plaisir à travailler quand j'étais salarié euh, et aujourd'hui en tant qu'entrepreneur. Qu Mais le danger d'être passionné, parce que c'est vraiment un danger, c'est de travailler et d'être constamment dans la tête, dans le guidon et effectivement, à nouveau, ne pas être à l'abri d'un burn-out euh, parce que tu fonces, tu fonces et... Euh, physiologiquement nous avons besoin de prendre des pauses euh, notre cerveau a besoin de se déconnecter on sait aussi très bien et c'est pas nouveau on le sait depuis très longtemps que le cerveau au bout de deux heures a besoin de faire une pause a euh, une baisse de glycémie a besoin de voir ou de faire autre chose a besoin de changer de rythme pour pouvoir mieux reprendre et d'ailleurs vous même vous l'avez remarqué c'est souvent quand vous faites une pause ou quand vous avez un week-end et que vous lâchez réellement prise sur ce qui prend ce qui vous prend la tête que, eh bien, que la créativité revient, voilà. le cerveau a vraiment besoin de ça, vraiment respectez-vous des temps de pause, c'est vraiment très très important. Euh, je, je me permets de rebondir là-dessus parce que l'année dernière j'ai vécu une expérience qui m'a fait frôler euh, le burn-out, ouais, ça, ça peut t'étonner hein, si toi tu me connais que tu me suis, euh, j'ai effectivement depuis des années, je n'ai pas l'impression de travailler parce que je, tout ce que je fais, tourne autour de tout ce que j'aime. Donc euh, effectivement, ça fait des années depuis que je suis indépendant que je n'ai pas l'impression de travailler. Je ne travaille que quand je suis chez mon comptable et que je dois payer les impôts. <rire> euh, mais euh, le danger d'être passionné, c'est effectivement qu'on est la tête dans le guidon et qu'on ne s'octroie pas de pause. Je te raconte une anecdote que euh, je n'ai racontée qu'à très peu de gens euh, maintenant, mais je pense que l'occasion est venue maintenant de t'en parler. Euh, L'année dernière, euh, j'ai fait énormément de conférences, c'était une année où j'ai fait euh, une centaine de conférences, euh, et en faisant une centaine de conférences, j'étais rentré dans une routine où j'étais en course permanente, permanente, c'est-à-dire que tu imagines bien, j'habite dans le sud-ouest, donc moi faire une conférence à Paris, ça me demande toujours au moins 4 à 5 heures de, de trajet, donc je suis constamment dans les trains et dans les avions, quand je fais 100 conférences, c'est 100 jours, c'est-à-dire qu'une conférence d'une heure, ben moi, c'est une journée complète qui est, qui est monopolisée, et parfois même la veille, parce que je dois partir la veille si la conférence est le matin, ou je repars le lendemain si la conférence est le soir, euh, quoi qu'il en soit, quand je donne 100 conférences, c'est facilement 180 à 200 jours, de déplacement, donc imagine, c'est quand même deux tiers euh, de l'année où je suis en déplacement. Et quand bien même j'ai pris énormément de plaisir à donner ces conférences, c'est super kiffant pour plusieurs raisons. Parce que tu vois que ton entreprise fonctionne, parce que tu vois que tu as du succès, parce que tu vois que tes conférences fonctionnent, parce que tu vois que ton chiffre d'affaires explose, euh, parce que tu vois que les gens sont reconnaissants et que tu commences à augmenter aux notoriété Donc forcément, quand tu vois que ton entreprise va bien, tu rentres dans un, dans un engrenage euh, vertueux, mais qui peut vite devenir vicieux, euh, où tu deviens toi-même prisonnier de ton bonheur et de ton succès. Euh, eh bien, le moment où je me suis rendu compte que je risquais euh, le burn-out, c'est que je me suis retrouvé sur une scène, et pendant que je donnais ma conférence en mode automatique, parce qu'il faut savoir, c'est comme, comme, euh, comme, comme les artistes et comme les comédiens, vous savez qu'ils font des spectacles et qui font des tournées, ces spectacles sont des automatismes. Ma conférence, c'est un automatisme. Mes conférences, je les connais tellement par cœur que je les fais par automatisme. Même si je mets l'énergie et que je suis attentif au public, justement cet automatisme-là me permet d'être attentif sur ce qui se passe dans le public et me permet de créer une dynamique qui est adaptée à, au public qui est présent. Euh, mais là où je veux en venir, c'est que je me suis retrouvé sur une scène... Et je, pendant que je donnais ma conférence, je me suis rendu compte que je ne savais pas où j'étais. Je me suis rendu compte et je me suis même posé la question pendant que vous savez, vous connaissez ces moments hein, où vous êtes dans un automatisme verbal, vous parlez, vous faites un truc, mais dans la tête, vous avez un dialogue interne qui, qui se fait. Hein, on est tous un petit peu euh, schizophrènes hein, euh, avec nous-mêmes. Et dans mon dialogue interne, c'est « Punaise, qu'est-ce que je fous là ?» Et je ne savais même pas, je m'étais même pas rendu compte euh, le trajet, euh, l'accueil, la mise en place de mon ordinateur. Je me suis retrouvé sur cette scène et dans les toutes premières minutes de ma conférence, j'étais en train de me demander ce que je faisais là. Je ne savais même plus où j'étais. Je ne savais même plus dans quelle ville j'étais. Je ne savais même pas dans quelle entreprise j'étais. Et c'est là où je me suis dit qu'il fallait lever le pied. Voilà, donc ce n'est pas parce qu'on fait ce qu'on aime qu'on est à l'abri d'un burn-out. Prenez des pauses, faites des arrêts. Euh, le piège, c'est de faire ce qu'on aime et d'être prisonnier de cette liberté. C'est paradoxal hein, ce que je te dis, mais écoute bien, être prisonnier de ta liberté qui, qui devient vraiment euh, néfaste. Télétravail, le risque que tu prends, c'est de ne pas prendre de pause. Il faut vraiment que tu le fasses et ça fait partie effectivement euh, de la discipline que tu dois avoir. Alors, euh, donc, je reviens à Stéphanie qui entre-temps a eu le temps de répondre par rapport euh, à sa remarque euh, en termes de législation du travail. Donc Stéphanie nous dit, il semble que le télétravailleur soit rémunéré exclusivement à la tâche et non à l'heure, par exemple. Euh, non, les télétravailleurs sont sujets à leur contrat de travail. C'est-à-dire que si ton contrat de travail, c'est 35 heures, c'est 35 heures. En revanche, en revanche, tu peux avoir un avenant. Si tu n'as jamais eu de travail... Euh, tu peux avoir un avenant, euh, moi j'avais demandé à mon comptable de faire un avenant pour l'assistante que j'avais embauchée à l'époque, un avenant de télétravail dans lequel les conditions de télétravail sont, euh, sont, sont décrites. Oh, néanmoins, en termes d'horaire de, de, de, et de taux horaire, ce sont les mêmes qu'au bureau. Donc ton salaire ne diminue pas pour autant, on est bien d'accord. Euh, alors bien entendu, si tu rentres et que tu es embauché directement en télétravail tu vas avoir un contrat de télétravailleur. en revanche dans la situation actuelle dans laquelle on se trouve c'est qu'aujourd'hui les entreprises proposent à tous ces salariés en tout cas à la plupart de leurs salariés de faire du télétravail et euh, normalement la plupart d'entre eux euh, sauf bien entendu euh, parce qu'on est dans un cas d'urgence tout le monde l'a peut-être pas encore fait mais en temps normal ça se passe comme cela c'est que euh, quand tu passes de salarié en présentiel dans un bureau et que tu passes en télétravail ton patron va te faire un avenant dans lequel il y avoir un complément dans ton contrat qui va stipuler ce qu'on attend de toi en tant que télétravailleur mais en termes de salaire c'est exactement la même chose euh, donc qu'il n'y ait pas euh, spécialement de cadre qui limite justement le temps de travail, mais voilà, ça je te le dis, si, justement, dans, ce, euh, dans cet avenant, parce que justement, si, si, le télétravail qui commence justement euh, seulement maintenant à, à venir à la mode, et heureusement, grâce au coronavirus, va devenir probablement quelque chose de plus généralisé, et ça c'est vraiment l'un des avantages, et là j'en viens, et ça c'est le regard optimiste, l'un des avantages que l'on a de ce coronavirus, c'est qu'on a affaire à un cas d'urgence, où aujourd'hui on est forcé de tester quelque chose, qu'on remettait au lendemain depuis maintenant plusieurs années. Donc oui Stéphanie, il y a des règles là-dessus, des règlements, donc la, la loi est bien claire là-dessus. Dans cet avenant, il y a des horaires qui sont spécifiés, des horaires de repos, euh, c'est bien euh, dans, dans cet avenant que c'est stipulé. Rien n'empêcherait un patron de téléphoner à son salarié de travail si... Si, si, rien n'empêcherait un patron de téléphoner à un salarié en télétravail à 22h par exemple, si, si, absolument, ce n'est pas parce que tu es en télétravail que tu deviens un esclave, c'est réglementé, donc il y a bien une législation, euh, donc euh, allez voir sur internet, il y a une vraie législation, ton patron n'a pas le droit de t'appeler à 22h sous prétexte que tu télétravailles, c'est exclu, donc oui, c'est encadré, c'est cadré euh, à ce, ce niveau-là, je réponds à ta question, la législation répond à cette problématique. Euh, donc tu nous dis que tu es à fond pour le télétravail C'est très bien euh, Alice qui dit Je plaide aussi coupable pour les pauses Il faut s'obliger à se lever, bouger En prendre 10 à 15 minutes de pause toutes les 2 heures au moins Je me mets un minuteur dans les moments où je suis trop passionné Parce que je fais Merci Alice c'est exactement ça Alors moi j'en ai plus là maintenant mais j'avais un chien euh, Et en fait le chien me gavait Parce qu'il m'obligeait à sortir Mais en même temps quand je le sortais eh J'étais quand même reconnaissant de l'avoir Parce que ça me forçait pour le chien à sortir mais oui ça demande de la discipline hein, effectivement euh, et c'est vraiment très très important et, eff et effectivement quand on est concentré sur son travail on se perd dans le travail et on est, on devient exponentiellement moins productif si on ne prend pas de pause c'est très très très important voilà euh, donc ça c'est ce que je voulais euh, euh, c'est ce que je voulais partager avec toi avec chacun d'entre vous euh... Alors, par rapport à ce que j'avais préparé, euh... est-ce que je regardé regarder tout là Oui, euh... oui, par rapport à cette désocialisation. Euh, donc ce risque que l'on prend de se désocialiser, il est important aussi que vous gardiez contact avec vos collègues de travail, que vous y retourniez régulièrement, euh, moi mon bureau était à 1400 bandes de là, euh, mais la discipline c'était effectivement de prendre son téléphone et on faisait des réunions une fois tous les trois mois, donc tous les trois mois je montais à Rotterdam et on se faisait des réunions de travail, mais moi bon, ça c'est vraiment très très important. Euh, et la sieste express, vous connaissez ben Oui, la sieste express, je connais bien sûr. Ben voilà, euh, après, comme on a des horaires très franco-français qui sont de midi à 14h, qui ne sont pas les mêmes horaires dans le reste de pays d'Europe. Hein. Euh, moi, en Hollande, c'était de midi à 13h. Il euh, y a très peu de pays européens qui prennent deux heures pour, euh, de pause. Hein. Donc oui, effectivement, quand on a deux heures de pause et quand on est en télétravail, ben, la sieste express, les 20 minutes de sieste, ne vous inquiétez pas que je me la suis offerte régulièrement et ça fait vraiment du bien. Donc oui, Lydia, je connais et je suis moi-même un praticien de la sieste. Voilà les amis, donc je ne sais pas si ce format vous plaît, moi mon intention c'est de vous faire un live tous les soirs, pourquoi tous les soirs Parce qu'en journée j'ai mon petit fiston et que quand il fait la sieste l'après-midi, j'en profite pour avancer dans mon travail, euh, je ne peux pas vous garantir d'horaire précis de quand je viens dans mon live, j'essaierai comme aujourd'hui de mettre des horaires, là euh, visiblement euh, le système automatique de Facebook Live n'a pas fonctionné, ça a mouliné. J'ai pas pu me connecter, donc je suis passé en mode manuel. Mais dis-moi en commentaire si le format de live te plaît. Moi, mon intention, c'est de faire un live tous les jours, pas forcément à chaque fois aussi longtemps que ça, mais euh, ça me fait plaisir de pouvoir vous parler. Et puis de toute façon, comme on n'a rien d'autre à faire, euh, voilà, c'est une bonne opportunité de pouvoir passer du temps ensemble. Euh, alors j'ai bien conscience que de vous proposer ça en fin de journée, c'est peut-être euh, peut contraignant pour vous, mais ce n'est pas grave. Moi, je laisse la vidéo en ligne, donc vous pourrez la regarder le lendemain ou le surlendemain. Euh, moi, j'ai envie, voilà, envie de créer du lien avec ça, de, de profiter effectivement de cette épreuve pour, pour nous rassembler et euh, euh, vraiment créer un, un bloc positif autour de cette épreuve. Et je suis convaincu que c'est dans l'épreuve que l'on peut effectivement euh, révéler nos vrais, nos vrais caractères. Euh, et c'est dans l'épreuve que l'on voit où sont les vrais optimistes. Et moi, je vous prie de me croire que j'ai fait le tri dans, euh, dans mes contacts Facebook euh, parce que j'ai vu où, vous êtes, où étaient les faux optimistes en fonction de leur réaction ces derniers jours. Euh, voilà, hydraté, marché effectivement, voilà, merci Olivier. Donc, merci de me dire en commentaire euh, si ce format quotidien de live, euh, le temps de, de ce confinement, et si ça se trouve, bah, peut-être que je continuerai après, j'en sais rien, mais de partager avec vous euh, ce que j'aurais euh, trouvé, je créerai donc une chronique de ce que j'aurais vu, entendu, dans la journée, euh, et pour partager avec chacun d'entre vous en live, pour garder ce contact, et euh, voilà, vous pourrez regarder ça à votre guise le lendemain ou euh, les heures qui suivent en différé. Mes amis, merci, merci beaucoup d'avoir assisté à ce live. Euh, on a encore euh, une petite 16 <rire> à être présent. Donc je regarde avant de prendre congé de vous et de vous souhaiter une très très bonne nuit euh, si je n'ai pas raté un commentaire, parce que c'est vraiment euh, très frustrant si vous avez posé une question et que je n'y réponds pas. Euh, tac, tac, tac, voilà, très bien, on y est. Eh bien voilà les amis, donc je vous souhaite un très bon confinement, gardez le sourire, et vous allez voir qu'avec le temps, vous allez vite voir les avantages de ce, qui, de ce qui arrive. Je répète ce que je disais au début, il y a un avant et un après coronavirus, donc essayons de trouver les opportunités qui vont faire de nous de meilleurs êtres humains à partir de maintenant. Allez, je vous dis bonne nuit, à très très bientôt, à demain, ciao ciao.